Bon alors, euh, mon petit Raoul, comment ça va C'est au tout. Alors, euh, je suis en vacances, là. Ouais. Je me promène au KLM euh, dans ma petite campagne. Oh, regardez, c'est la mienne. Regardez. C'est à moi, tout ça. La campagne euh, Omichto comme on l'appelle chez nous. Voilà, donc là, on avance tranquillement. Moi, je suis gonflé à bloc, là. Mon bah, le chien, il cherche à me... À me défoncer mais je suis un serpent donc euh, ouais, cool. je suis le roi est de Est-ce que je peux passer dans ton trou s'il te plaît Oui vas-y, euh, te gêne pas. Merci, on peut voir qu'il y a un beau petit hinch. Il y a un chien qui aboie, euh, je sais pas, il me cherche pour croire. Ah, bon allez on va le laisser tranquille. Au revoir jeune hinch sauvage. T'es beau gosse, t'es beau gosse. Les petites michetons maintenant que je suis en vacances, euh, je peux enfin geeker sur Pokémon Go. On va choper du, du ratata, oui, parce qu'on n'est pas original, nous. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh, attends, heureusement. <rire> ah, je me suis fait. Il euh, y a une caisse qui arrive, là. Oh, il y, y, ouais, y a une, je... y a une uh -huh. caisse. Bonjour. Il y a une caisse. Ouais, oh, je ra... fais une petite fleur aussi. Ah, oui, une petite fleur aussi. C'est trop... mignon. mignon. Je peux sortir Attends, je descends, je sens, je sens. Laisse-moi sortir. Ah, ça pue sa mère, merci. Au tout. Je sens que cette euh, piste, ce chemin. Cette aventure est dangereuse, oui, prenez garde, oui, j'en ai, j'en ai fortement l'impression, j'en ai fortement l'impression, ah oui, comme on peut voir, attiré. le chemin Exactement. a l'air mauvais, mais... Oh là, Chemin triplement périlleux pour Otto, donc euh, tu fais garde, hein, d'accord En passage, j'aime bien ta petite coque, euh, Tego. Bon, on, on va dans la forêt, là, on s'enfonce profondément dans la forêt, attention, attention. Et dans les mistos aussi. Ah, oui, t'inquiète pas, ça, euh, j'oublie pas. T'inquiète, mon poulet. Allez, salut Raoul. Euh, alors, euh, Raoul se balade en forêt, et du coup, il voulait faire une petite dédicace à Arissa, son, son amour. J'aime bien bouger pour faire chier. Oui, euh, je t'aime, Arissa. Moi aussi, je t'aime, Arissa. C'est Oudou qui parle. <rire> très beau spécimen que nous avons là, c'est un ami à Raoul. Oui, oui, oui. Regardez, elle est orange et elle rampe vite, très vite, plus vite que moi. Regardez. Vous voulez voir par mon trou, ça fait loupe. Ah oui, magnifique. Je t'aime, petite limace. Limace VIP entre l'ami. Carré, carré, carré, carré, poitier, vite, sous ça. Carré VIP, poitier. Vous entendez ce bruit-là C'est un hélicoptère. Et vous savez quoi ils me cherchent parce que. Ils me cherchent parce que je suis vieille Donc, comme c'est un paparazzi, on va peut-être se barrer avant qu'ils nous retrouvent, ce pédé. Mais Raoul, dis aux gens un peu, qu'est-ce qu'on fait dans les bois Bah là, on est caché parce que les paparazzi nous cherchent. Et on est bien caché là, regarde sur la pas nous trouver ces Ils nous trouver ces J'espère juste qu'il n'y ait pas des michtos sauvages qui vont sauter parce que je trouve VIP là. Tu veux dire des tuts de sauvages qui sont censés être des michtos Non, non, des michtos, michtos, michtos, michtos. Ah là attends, je, je regarde dans ton trou un peu la forêt. C'est ah, vrai que tout est plus beau vu, vu par ton trou. Ah oui. écris quoi là autour, euh, je suis VIP, j'ai la fin de lire. Ah, c'est écrit feu interdit, Raoul. Ah, mais... Quoi oh, Feu interdit, je vais faire comment pour pêcher mes michtos et fumer mes gros ouinches là Bah, je sais pas, mais euh, après, regarde, c'est écrit... Euh... Santé Victor, donc peut-être y'a moyen de l'appeler justement Victor pour lui demander pour qu'il fume des rouages avec toi Pas besoin, je suis VIP, c'est bon Dis donc Raoul, t'as vu, il y a de la fumée là-bas Ouais, comment ça Bah là-bas, là-bas, regarde, a de la fumée là-bas Putain, c'est des beaux gosses Ils fument des plus gros waches que moi. Comment ça Comment c'est possible Il y avait écrit fumée interdite, alors moi j'ai pas pu me mettre au calme avec les liste mais là je suis obligé Tu sais ce qu'on va faire Raoul Non on va t'acheter un énorme ouange de la taille de ce poteau électrique, okay. on rentre. Ouais, c'est pas c'est long, pour faire un te Tu de ma gueule. Bon bah, bah euh, un truc énorme alors, mais genre mon gars, t'as jamais vu sec. Énorme et sec. Ouais, comme, de, comme tes muscles. Cool. Et comme, et comme toi, comme tes muscles. Ah, t'es oui. musclé à mon petit bois. Bah hein. oui, haha, <rire> le VIP. Hein Raoul, fait. le oui. VIP. Ok.